Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation tutoriel Autodesk Robots structural 2000, 2020. Aujourd'hui nous débutons avec la phase 2 de, de notre tutoriel qui est la forme qui est la modélisation des poteaux et des poutres. Donc euh, si tu es nouveau ou nouvelle sur la page, n'hésite pas, abonne-toi, commente et partage la vidéo. Sans toutefois tarder, nous ouvrons le, le logiciel Robot Structural 2020. Donc, comme lors de la première séance, nous avons d'abord modifié les axes de notre, de notre bâtiment. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons juste introduire les poteaux sur ce, sur ce bâtiment. Nous, nous aurons deux possibilités soit venir dans structure et paramétrer les poteaux à ce niveau, soit venir directement dans cette palette à droite de notre, de notre écran. Mais je préfère plus ici parce qu'elle est plus rapide. Je vais cliquer directement sur poutre. Toutes nos poteaux seront identiques elles sont de 20 par poutre BA. La poutre de venir ici créer de nouvelles poutres en fait en cliquant là nous les poutres donc dans la pièce s'appeler r 20 fois 40 vous verrez pourquoi j'ai mis ce nom aussi parce que c'est ce nom -ci qui va apparaître sur <coughs> sur le plan en fait nous allons mettre 20 par 40 20 par 40 et c'est peut-être les, les, les les poutres je vais dire ça comment je dis si peut-être vous avez des poutres des, des poteaux qui ne sont pas identiques là, nous avons fini avec les poteaux puisque nous voulons seulement une catégorie de poutres si vous savez les poteaux qui ne sont pas identiques vous aussi les mettre donc vous voulez juste là vous créez les poteaux de 25 par 25 je vais monter, Il va monter. Euh, les, je vais mettre les poteaux de, de 20 carré 20 par 20 donc, vous voyez là là c'est plutôt pr pt poteau espace 20 par 20. Je cliquons juste sur ajouter. Là, vous modifiez le matériau. Hein. Je vais me prendre le béton 25, non 25 mégapascal de résistance. Je vais sur ajouter. Je ferme. Ce que je vais faire, c'est quoi Je vais sélectionner le poteau, que voici. Maintenant, pour éviter que le poteau soit ancré vers le bas, ce que je vais faire, je vais dire hauteur 320 comme c'est là Cette, Ça a été prédéfinis comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire Le sens, je vais pas mettre 320, je vais mettre vers le bas les trois vins qui étaient d'ici vers le parc quand qui vous, vous, allez, vous allez constater donc vous verrez avec moi que les trois vins sont positionnés vers vers le bas mais j'ai plus facile plus facile de positionner en 2D qu'en 3D donc je vais venir là juste positionner mes les poteaux j'ai déjà une esquisse que j'ai faite au préalable dans ce bâtiment si pour ce bâtiment si j'ai une esquisse qui a été fait au préalable donc je vais juste positionner mes poteaux et nous allons continuer voilà là mon voilà mes poutres qui ont été matérialisés en fait c'est comme ça que les poutres sont matérialisés sur ce bâtiment dans le bâtiment a une petite forme on va dire en L léger, L à ce niveau-ci maintenant pour le positionnement des poutres c'est très simple qu'est ce qu'on va faire nous allons venir sélectionner juste notre poutre la, euh, la session c'est 20 par 40 les poutres sont, sont... c'est toujours mieux de les représenter en, en plan ce sont des poutres continues je précise encore là dessus ce sont des poutres continue Donc, nous allons prendre la là à la là, là à la là, là à la là. Là là. je continue nous prenons aussi de là à la à la à la à la et aussi ici à ici ça c'est pour le raid du chaussée je précise bien voilà les poutres qui ont été matérialisées maintenant comme je le disais tantôt le croquis un autre bâtiment que voici nous permettra de, de vous présentera bien notre, notre projet en fait que voici maintenant nous allons partir au niveau du du premier étage parce que là nous sommes au rez de chaussée nous allons partir au niveau du premier étage nous venons encore en projection nous allons juste cliquer sur, sur cet élément ci que voici là vous voyez que nous allons quitter de 3,2 à 6,4 nous allons prendre encore euh, nos poteaux lorsque vous sélectionnez le poteau qu'est-ce que vous faites vous cliquez là dessus positionner vos poteaux. et voyez, donc nous allons ceci 3, virgule, là ça serait plus en fait. C'est six 4 Vous pouvez ouvrir six virgule quatre. Maintenant, ça serait vers le vers le haut. Regardez, quand nous allons positionner, nous allons partir visualiser cela en 3D. fait, tendez. C'est plutôt vers le bas en fait. Parce que c'est 6,4 virgule six virgule Donc, contrôle Z. Un instant. Bien, nous pouvons directement sélectionner et et effacer bon ça sera <coughs> vers le bas Alors, un instant donc, voilà ça c'est 3,2 vers le haut 6,4 donc, 6 ,4. donc euh, il y a une méthode plus facile pour cette modélisation si c'est quoi c'est que je vais effacer ce poteau, je vais montrer cette méthode de, de modélisation donc je vais fermer ce poteau, je vais sélectionner celui-ci et l'effacer appliquer et je vais zoomer delete, supprimer l'élément, oui, appliquer, delete, Et cet élément, si vous voulez simplement qu'il facile, ce petit point. Donc nous allons partir en projection en 3D, nous allons faire ce qu'on appelle la translation copie. Donc nous allons le placer sur un côté du, du bâtiment, nous allons venir dans... d'abord sélectionner tout. instant, on sélectionne tout, en quittant du côté. Bravo, le côté gauche, on vient sur euh, édition, transformer, translation copie qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons comme combien tâches 1, 2, 3 étages. 3 étages. étages, donc nous allons commencer. En x, nous avons 0 espace. En y nous avons 0 espace. Et maintenant, dans le sens de Z2, c'est 3,2. Combien de copies? Une, du 3 Donc nous venons ici, nous mettons le nombre de copies qui est de 3 et nous apprenons sur appliquer. Donc là, nous aurons nos trois éléments et nous quittons juste sur fermer et nous revenons en Prévisualiser le bâtiment, bon, en fait, voici le bâtiment. Merci à tous pour votre aimable attention. À nous revoir la prochaine fois pour la modélisation des escaliers. Du, du, du fait, abonne-toi, commente et partage des vidéos.